une ambiance jap qu'on entend très très bien avec cette chanteuse. Donc salut à tous, c'est Yoshi pour Yoshi the tv On se retrouve aujourd'hui avec Zone of the Enders. Forti, bah <rire> à l'époque, en 2001, euh, sur PlayStation 2, ça nous rajeunit pas hein, 14 ans euh, pour ce titre presque, hein, parce qu'il est sorti le 23 mars 2001, donc au mois de mars 2015, ça fera 14 ans qu'il est sorti euh, j'ai du mal à me souvenir que ça fasse euh, aussi longtemps euh, que le j'ai sorti donc forcément euh, développé par Konami, édité par Konami et euh, conçu par Noriyaki Okamura euh, et pas par Hideo Kojima qui n'est que là en fait à la production euh, du titre euh, Noriyaki Okamura hein, qui a notamment été producteur sur Police Notes, un autre jeu, euh, Estampillé Kojima, c'est pas le plus connu euh, de tous les jeux de Kojima, c'est vrai que euh, de Kojima on retient notamment Metal Gear Solid, mais c'est pas que ça, euh, c'est aussi Zone of the Enders, le jeu qu'on va voir un petit peu ensemble aujourd'hui, Police Notes, euh, Snatcher qui est déjà un petit peu plus connu euh, que... Que Police notes euh, Il a été producteur également à Nokamura sur euh, Metal Gear Solid Acid, euh, Portable Ops euh, et les digital graphic novels euh, qui sont sortis sur euh, notamment sur PSP. Donc vous l'avez vu hein, durant cette petite euh, cette petite cinématique d'intro qui présente quelques quelques extraits du jeu. Euh, Yoshi, Yoji, Yoji, pardon, Shinkawa. Je suis pas très doué avec les noms hein, euh, le de Vous m'excuserez. Le designer de Metal Gear Solid est présent euh, à tout ce qui est supervision en fait euh, du design euh, des mécas, euh, assisté par euh, Noboyushi Nishimura de la série animée Gundam euh, pour tout ce qui est euh, chara-design et direction artistique. Donc, comme je vous disais, ouais, c'est vraiment le truc. Euh Typiquement, typiquement Jap, euh, le jeu d'action euh, débridé, combat de de mecha, euh, faut pas se leurrer. C'est quand même un truc euh, d'otaku, hein, vraiment un marché de niche, euh, surtout en France, euh, parce que voilà, c'est vraiment réservé euh, un trip purement japonais. Euh mais Kojima aime beaucoup ça. Il euh, faut savoir ça, c'est que Kojima, tout ce qui va être robotique, robot, euh, c'est un truc qui lui plaît de toute façon Kojima est un otaku. Même si voilà ces derniers temps, cette série là, Zone of the Enders, on en avait parlé, Zone of the Enders 3 notamment. Mais c'est vrai que.. <rire> c'est passé un petit peu aux oubliettes avec la sortie de bah, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. A mon avis, on n'est pas prêt euh, de, revoir, euh, <rire> de revoir Zone of the Enders. Et c'est dommage, parce qu'à un moment, euh, il en parlait. C'était plus ou moins dans les dans les tuyaux. Euh, donc forcément, hein, qui dit au Kojima, euh, bah ça va inclure forcément euh, les thématiques qui lui sont chères. Euh, notamment la thématique de la guerre. Euh, alors c'est un paradoxe, parce que c'est vrai que Kojima, euh, c'est un mec qui est totalement fasciné par... Euh, par la guerre, alors que c'est quelque chose qui, qui déteste euh, par dessus tout. Euh, bon, sa vie, hein, quelque part, je vais pas vous faire la biographie de, de Kojima, mais bon voilà, euh, sa vie n'est pas intimement liée à la guerre, mais bon voilà, il, je crois qu'il est né euh, euh, de parents qui ont vécu la guerre ou un truc comme ça, voilà, ou qui ont vécu l'après-guerre, l'après Seconde Guerre mondiale, la reconstruction du, du Japon. Donc euh, forcément, c'est quelque chose qui dont il a entendu parler, et qui qu'il l'a jamais euh, vraiment quitté quelque part, euh, mais qu'il l'a toujours fasciné, bien qu'il qu déteste par-dessus tout. Donc Zone of the Enders, comme je vous disais, exclut PS2, euh, nouvelle licence à l'époque... Euh, lorsque le jeu est sorti euh, bah, du, du très célèbre idéokojima euh, faut savoir que voilà Hideo Kojima <rire> avant Metal Gear Solid 1 euh, voilà il était très très très peu connu euh, en Europe au Japon c'était pas le cas comme je disais avec euh, les snatchers les police notes et même le tout premier Metal Gear mais c'est vrai que en Europe euh, suite au succès euh, même international on peut dire hein, même aux States euh, de Metal Gear Solid euh, bah, cette nouvelle licence là euh, Zone of the Enders, il euh, bah, y avait quand même une grosse, grosse, grosse attente euh, de ce titre euh, puisque c'était tout simplement en fait le premier, euh, le premier essai euh, d'Hideo Kojima sur la Playstation 2 mais surtout, et là euh, faut pas me raconter de conneries, euh, ce jeu a une... Euh, une hype assez exceptionnelle, euh, tout simplement pourquoi Parce qu'à l'époque, euh, bah, il incluait tout simplement la fameuse démo euh, du tanker euh, de Metal Gear Solid 2 euh, qui a totalement boosté les ventes, il faut bien le dire, euh, de ce Zone of Enders Nous, à l'époque, c'est vrai, euh, on l'avait pris... Euh notamment pour ça parce qu'on savait que c'était le créateur de Metal Gear Solid et qu'on avait totalement kiffé Metal Gear Solid mais c'était surtout aussi parce qu'on savait qu'il y avait la, la démo PS2 euh, dispo en exclusivité à l'époque, je crois qu'après plus tard elle, elle a dû être dispo dans les magazines et encore ça c'est une info à, à confirmer mais c'est vrai qu'à l'époque la démo était euh, exclusivement réservé pour les possesseurs de, de Zone of the Enders. et donc ça c'est vrai que ça faisait plaisir parce que voilà euh, cette démo, hein, cette fameuse démo bah, de toutes les démos de de l'histoire hein, c'était probablement euh, l'une des plus attendues à son époque euh, c'est un truc de fou quoi tout simplement et ça fait clairement euh, vendre ce Zoé donc Zone of the Enders. ils ont, c'est marrant, il y a un petit clin d'œil puisqu'ils ont renouvelé en fait l'opération euh, avec euh, Zone of the Enders HD donc la copie le, regroupant les, les deux opus de la série euh, en incluant la, la démo de Metal Gear Solid Rising euh, Bon pour un résultat bien moindre euh, très sincèrement euh, que le résultat de vente de... comment dire... De ce Zone of the Enders sur PS2. Là, on est sur la version euh, la version HD. Euh, mais c'est vrai, que, voilà, cette version HD, je pense que c'est beaucoup moins vendu, malgré qu'elle soit euh, sortie également sur Xbox 360. Euh, alors qu'à l'époque, voilà, Zoé lui était sorti uniquement sur PS2 en exclu hein, et était pas du tout sur un autre support et même pas sorti sur PC. Alors que les Metal Gear avaient eu quand même leur adaptation euh, leur adaptation sur PC nous faut savoir quoi là, on y a joué des heures euh, à la démo de de ce Metal Gear Solid 2, euh, cette démo du Tanker, euh, franchement qui était excellente. Euh, et il y, y en avait vraiment certains, même qui, qui en avaient carrément rien à foutre de Zone of the Enders. On va pas se le, on va pas se le cacher, euh, si bien que pour une des rares fois en fait, on jouait euh, à la démo fournie euh, avec le jeu plutôt qu'au jeu lui-même qu'on avait acheté. Donc c'est assez euh, improbable. Euh, même aujourd'hui je veux dire c'est un truc euh, qui paraît totalement inconcevable mais, mais c'est vrai euh, Ideo Kojima et sa série Metal Gear euh, bénéficiaient tellement du, du buzz à l'époque euh, que voilà la, la démo de, de Metal Gear Solid a un peu éclipsé quelque part euh, Zone of the Enders en tant que en tant que jeu même si voilà ça a eu une influence extrêmement positive sur ses ventes. Donc je voulais vous faire une petite présentation du titre parce que c'est un jeu qui a compté quand même pour nous à l'époque en tout cas, euh, c'est un jeu qu'on avait apprécié euh, et voilà je me le suis refait en, en version HD il y a quelques temps et je voulais euh, je voulais vous vous en parler vite fait parce que c'est vrai que je n'en avais pas fait de test ni de live trip euh, du coup c'était un petit peu dommage quand même de s'arrêter là quoi tout simplement. Donc au niveau de l'histoire de, de ce Zone of the Enders, on est en fait au, au 22e siècle, exactement dans l'année 1172, donc c'est dans un futur quand même une centaine d'années, une grosse centaine d'années, presque 200 ans après notre époque à notre époque actuelle, et en fait grâce à la découverte d'un minerai précieux qui s'appelle le Métatron, euh, ou le Métatron, comme ils disent dans le dans le jeu, les humains en fait vont coloniser Mars et les satellites de Jupiter, si vous voulez. Donc ça a formé euh, tout un tas de colonies euh, terriennes. Euh, mais également les Enders avec des groupes de rebelles terroristes euh, qui sont un peu contre le pouvoir euh, qui est de plus en plus imposant et de plus en plus totalitaire si vous voulez il y a vraiment un vrai conflit qui va naître euh, entre les deux parties euh, et grâce à une technologie en fait avancée euh, on va pouvoir créer et utiliser des mechas euh, pour la guerre euh, et l'industrie donc ça c'est une chose à savoir, c'est vraiment quelque chose de, de central, si vous voulez, dans ce dans ce Zone of the Enders. Les humains vont être victimes d'une attaque à la colonie Antilla par les forces militaires de Baram. J'essaie de vous faire court hein, au niveau du, du scénario. Et euh, En fait en cherchant à récupérer un, un Orbital Frame, en fait c'est un prototype de guerre ultra puissant, un, un robot si vous voulez, euh, le jeune Léo Stembuck, que vous voyez là, le petit garçon là, euh, c'est un jeune colon euh, qui est survivant en fait, il va le récupérer euh, le premier et sauver la colonie des Enders. Euh, mais tous ses amis vont, vont être tués euh, Et c'est pour ça qu'il déteste la guerre lui aussi Donc c'est marrant un petit peu cette euh, cette transposition quelque part de, de Kojima à travers ce petit garçon, ce petit euh, Léo Stenbuck, il a quand même euh, pas mal personnifié ce héros. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Kojima quelque part au niveau du euh, du caractère, euh, de ce qu'il ressent, de ses sentiments. Et ça, ça m'a ça m'a marqué quand même parce qu'on voit quand même que Kojima euh, s'est vachement inclus au travers de, de ce petit garçon. Donc comme je vous disais, il va récupérer l'Orbital Frame, donc le JUTI. Le hein, c'est comme ça qu'il s'appelle son, son mecha à, à Léo Stenbuck. Euh, qui est contrôlé en fait par, euh, par une intelligence artificielle qui s'appelle ADA, donc Ada. Si vous voulez, c'est une, une intelligence artificielle euh, avec laquelle euh, bah, Léo Stenbuck va, euh, va devoir même euh, totalement coopérer, si vous voulez. Et donc ça donne lieu quelque part à de, à de très bons dialogues en fait entre entre l'homme et la machine, et les désaccords qui peuvent euh, qui peuvent y avoir entre un homme euh, qui, qui va vraiment voilà euh, éprouver des émotions, de la compassion euh, que seul un être humain peut avoir, et une machine qui, qui résonne de manière euh, assez binaire. Euh, donc il y aura vraiment de, de très bonnes phases, de très bons dialogues par rapport à ça. Donc là vous avez vu un petit peu le début, là on se retrouve vraiment à une période, un passage même, extrêmement avancé dans le jeu euh, je voulais vous montrer parce que ça pète un petit peu c'est vrai que le début du jeu malgré tout est quand même assez mou euh, quand on le quand on le commence donc euh, voilà ça me permet de, de vous parler un petit peu du scénario de vous montrer quand même quelques cinématiques qui sont relativement bien réalisées il faut, faut savoir qu'à l'époque euh, ça c'est c'est des, des cinématiques qui, qui envoyaient du lourd hein. euh, pour nous en tout cas c'était vraiment une, une véritable baffe Technique, même si aujourd'hui ça peut prêter peut-être à, à sourire. Euh, franchement, à l'époque en 2001, c'était juste un truc de dingue euh, d'avoir ça devant ses yeux et ça, franchement, ça claquait. Et nous, on trouvait ça juste hallucinant. Les mécas sont super bien euh, designés, comme vous le voyez. Hein. Que ce soit d'ailleurs dans les cinématiques ou même dans les, les petites cutscenes euh, que vous avez, euh, qui sont faites avec le moteur du jeu durant durant l'émission, euh, c'est un très très bon boulot, matez moi ça, le vent dans les cheveux etc, ce modèle là euh, est pas tip top ce modèle 3D là euh, en cinématique mais euh, voilà, euh, la modélisation de, de Léo et tout franchement est, est su su vraiment super bien faite et on ressent vraiment les émotions euh, dans ces cinématiques euh, et ça c'est du plus bel effet c'est vraiment une franche réussite euh, une franche réussite à, à ce niveau là donc comme je vous disais Léo Steinbach il va du coup aller sauver des colons euh, au mépris en fait si vous voulez de toutes les probabilités que qu a, euh, que l'intelligence artificielle du JUT va lui va lui présenter euh, il va se révéler quelque part assez courageux et tête brûlée euh, il va aller totalement à l'encontre de toutes les probabilités et chance euh, peu de chances de survie que lui calcule l'ordinateur euh, donc c'est ça qui est qui est assez bien rendu aussi sur ce personnage là c'est qu'il a vraiment un, un sacré courage ce, ce petit bonhomme euh, et au travers de son robot vous allez voir que il arrive vraiment à en tirer euh, le meilleur et les plus belles capacités si vous voulez alors le duty, comme je vous disais euh il fait partie en fait des forces armées terrestres qui en ont besoin, si vous voulez, pour pour se défendre euh, et donc on va devoir le ramener sur Mars pour aider justement les, les survivants et euh, dans, dans ce genre de titre, en fait, si vous voulez, Zone of the Enders à l'époque c'était pareil et aujourd'hui peut-être que ça passerait mieux parce que tout ce qui est un peu JAP animation, etc euh, même côté un peu otaku est beaucoup plus euh, beaucoup plus assumé, beaucoup plus revendiqué euh, que ce que ça pouvait l'être en 2001, même si en 2001 il y avait des fans de manga, il y en avait, euh, il y en avait partout, des trucs de, de niche comme ça vraiment, euh, Mecha, euh, purement japonais, euh, c'était beaucoup moins, euh, beaucoup moins répandu en France. Peut-être qu'aujourd'hui effectivement ça va, ça passerait mieux, mais c'est vrai que pour ce titre-là, ce genre de titre-là, en tout cas à l'époque, il fallait pas être trop ré réfractaire à tout ce qui était euh, Jap animation. On est vraiment dans, comme je vous disais, dans ce délire ultra Jap. Euh, mais bon, c'est apocalyptique, euh, dans une guerre futuriste, euh, et le robot et, et les thématiques du jeu qui sont proposées sont sont réellement sympas. Là, je vous ai proposé d'ailleurs une, une cinématique vraiment sympa, donc je vous propose de vous laisser juste après, de vous retrouver, pardon, juste après, parce que. C'est une des cinématiques du jeu que j'ai vraiment préféré, justement, sur le dialogue entre ADA, l'intelligence artificielle de, du J.U.T. et Léo Stenbuck. Euh, justement, on, et on, on, on voit vraiment euh, comment ils vont réussir à collaborer malgré leurs différences. Léo étant un jeune garçon euh, humain et ADA une simple intelligence artificielle but i really don't know myself whatever your reason it is not logical it is still possible for you to go back now i do not want you to die ada Well, can i tell you a story from when i was growing up please i've been alone since i was a boy My father and mother were rarely at home. We hardly went out anywhere together. When I was 10 years old, my father was posted to Jupiter, so we went out for a rare family dinner together. I was so happy, but during the entire meal, my father and mother were fighting over who would take me. They weren't arguing to get me. They both wanted to get rid of me. That only reinforced my belief that I was an unwanted child. My friends and my teachers too. It's always been like that. I was the child no one wanted. Nobody will be upset if I'm gone. Even if I die, there would be no one to mourn my loss. The reason I stay here is because I'm needed by my side, and <laughs> there are even people to give me orders when I don't understand what's going on. There are people who need me finally, and for that, I'll devote my life to them. Are you saying that you would sacrifice your life, your only life, for someone else? I don't know. Maybe I'm wrong. I feel that together, we can do it. We are almost at the Central Hub. There are sure to be many enemy orbital frames. It is expected that the battle will begin as soon as we arrive at the Central Hub. Please be very careful. Yes, sure. I am. What? I am one of those who need you. I am incapable of feeling sorrow. But do not throw your life away so easily. I understand. Thank you. Donc voilà, je vous disais, euh, mise en scène vraiment très sympa. Donc là, c'est carrément des cutscenes euh, que vous voyez là sur ces images avec le moteur du jeu. Franchement, le portage HD est très très très très propre euh, pour moi il donne vraiment une seconde vie au jeu qui malheureusement techniquement en parlant à l'époque euh, on voit que le, le développement avait plus ou moins été euh, débuté sur euh, sur ps1 et on voit que c'est un, un modèle qui a été transposé sur euh, sur la ps2 parce qu'on n'était vraiment pas au maximum des, des capacités euh, de la machine très très loin de là et on voyait que c'était pas un projet qui avait été développé purement et simplement pour la ps2 à part dans les cinématiques, où là vraiment les cinématiques, euh, comme vous avez pu le voir, sont de toute beauté, euh, vraiment très très très sympa, c'était une baffe comme je vous disais à l'époque, après on a eu une deuxième baffe avec Metal Gear Solid 2, mais là en l'occurrence, euh, c'était vraiment un très très très bon avant-goût de ce que la Playstation 2 était capable de fournir à cette époque. Et franchement, ça m'était la claque tout simplement. Vous avez vu la scénarisation, les dialogues, ils ont vraiment apporté un soin particulier euh, pour que ça ait quand même beaucoup de sens euh, et que ça soulève justement, voilà... Euh des thématiques qui sont chères pardon à Kojima euh, la guerre l'homme euh, les machines la possibilité d'une entente entre les deux etc donc là je vous ai fait une coupure carrément parce que sinon ça allait être trop spoiler on arrivait vers la fin du jeu et là vous voyez ici on se retrouve au niveau du, du gameplay euh, directement en fait sur la map donc c'est la map monde en fait avec euh, différentes villes etc euh, où vous allez justement au gré de vos, vos déplacements avec votre méca vous rendre sur euh, sur certaines villes euh, justement pour pouvoir euh, bah effectuer les, les différentes euh, les différentes missions euh, que vous avez euh, à effectuer sur ce sur ce sur ce zone of the enders donc euh en gros si vous voulez au niveau des missions vous avez un petit peu de tout, hein. sauver la population, récupérer des euh, je crois des minerais précieux euh, euh, Qu'est-ce que vous avez encore euh, évité de faire sauter des réacteurs ou je sais plus exactement euh, comment c'était comment ça se passait euh, ça fait un moment que je l'ai que je l'ai terminé mais bon voilà Là je vous fais vraiment cette vidéo histoire de vous parler un petit peu du titre parce que moi je l'avais je l'avais quand même apprécié à l'époque puis bon quelque part pour tous les fans de Kojima qui ont peut-être pas eu l'occasion de le faire euh, c'est quand même un jeu Mine de rien à essayer. Donc vous voyez au niveau des euh, des déplacements, si vous voulez, du du méca, c'est super carré. Euh, vous allez en fait diriger votre votre méca d'avant en arrière avec euh, le joystick gauche euh, analogique gauche et euh, vous ferez monter et descendre en fait avec les les touches euh, les touches triangle et croix. Euh, de haut en bas. Après, en ce qui concerne l'accélération de votre méga, ce sera avec la gâchette R2 directement qui donnera une espèce de, de propulsion en fait à votre méga Et euh, tout ça se fait euh, de manière assez intuitive. On pourrait croire que diriger un énorme robot comme ça, euh, ce soit compliqué. Euh, et franchement, les, les équipes de Dideo Kojima ne se sont absolument pas plantées euh, sur la manière de, d comment dire, d'aborder le. Gameplay dans ce titre. Après, ça se joue vraiment comme un comme un bimol, on va dire. Hein. Euh, vous pouvez matraquer voilà justement euh, les méchas adverses avec la touche carré. Euh, vous pouvez les loquer si je me souviens bien avec la touche euh, la touche L1. Donc voilà un petit système de lock à la à la ocarina of time et ça donne vraiment des, des très très bonnes sensations de, de combat avec votre euh, avec votre jetty, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure en fait de, de vos missions, vous allez avoir un arsenal en fait qui va euh, comment dire, euh, qui va augmenter au fur et à mesure avec euh, différents euh, lasers, différentes épées, des javelots, des mitraillettes, euh, enfin des mitraillettes ou des plutôt des mitrailleuses, euh, différents lasers. Donc ça ressemble pas mal quelque part à, à une sorte de, de beat'em all. Euh, malheureusement, le beat'em all en général, c'est que quand on a très très peu de possibilités de gameplay ce qui est tout de même le cas quand même, il faut le reconnaître avec ce, ce Zone of the Enders, euh, ça s'avère tout de même assez répétitif, euh, il faut bien le reconnaître. Le seul intérêt vraiment que vous pouvez avoir, c'est que vous pouvez leveler vraiment en termes de niveau et acquérir une vraie puissance au fur et à mesure, au fur et à mesure du jeu, comme vous voyez là. Là, je suis level 4, mais je peux augmenter en niveau au fur et à mesure en battant des ennemis de plus en plus forts. Vous voyez là, il y a des level 3, mais également des level 4, etc. Sur cette sur cette partie de la map. Voilà. Euh, le leveling d'ailleurs euh, à ce sujet vous permettra euh, de, de comment dire de, de récupérer justement de nouvelles armes qui seront précieuses justement dans dans votre quête jusqu'à la jusqu'à la fin du jeu donc comme je vous parlais des, des missions, elles sont pas extrêmement euh, variées, euh, puisque vous avez, voilà, c'est beaucoup de la recherche notamment aussi euh, d'équipements, euh, d'équipements pour progresser dans l'aventure, euh, de clés spéciales, euh, pour récupérer un équipement, euh, de nouvelles armes. Euh, ça ralentit un petit peu l'action, hein, puisque ce sera pas forcément que du, que du combat, il y aura une petite partie assez infime euh, d'exploration. Mais euh, voilà ça a le mérite de d'être là pour varier un petit peu les choses. Il y a un petit peu de, comment dire, un petit peu de, de variation. C'est pas uniquement que des combats. Il y a une petite partie, euh, voilà, exploration dans Zone of the Enders. Ce qu'il y a de sympa d'ailleurs aussi dans les dans les combats, c'est qu'à certains moments, vu que Léo Stenbuck était quand même assez pacifiste, et là je suis mort, euh, vu que Léo Stenbuck est assez pacifiste, euh, vous devrez quand même essayer de, de vous éloigner au plus possible des, des zones habiter euh, lors de vos combats histoire bah tout simplement euh, de faire euh, de ne pas faire de victimes en fait euh, collatéral justement euh, durant ces batailles puisqu'à la fin de chaque mission en fait vous aurez euh, la possibilité d'avoir un, un petit système si vous voulez de, de classement euh, avec une note euh, ce qui donne d'ailleurs une très très bonne replay value euh, au titre puisque le titre malheureusement et c'est là euh, un de ces plus gros défaut euh, c'est que le titre est hyper faiblard en termes de durée de vie c'est pour moi euh, le plus gros point noir du soft mais en même temps euh, vu la répétitivité quand même du titre euh, c'est pas un mal mais ça reste quand même assez insuffisant on est euh, vraiment sur 6 euh, ou 7 heures de mémoire euh, en termes de durée de vie peut-être même un peu moins euh, donc voilà mis à part les, les classements euh, de fin de niveau euh, qui vous donne la possibilité de refaire les niveaux euh, ce qui donne un peu de replay value au titre euh, c'est quand même assez euh, assez faiblard dans l'ensemble le bestiaire euh, de zone of the enders est plutôt sympa bien que une nouvelle fois assez limité euh, dans son ensemble euh, vous aurez pas beaucoup de, de types de mecha différents euh, en revanche et là, c'est vraiment un point euh, très très très important en ce qui concerne le titre. Un point qui moi, euh, que moi j'ai trouvé vraiment euh, à l'avantage du titre, ce sont les boss. Euh, les boss de Zone of the Enders, qui sont tout simplement énormissimes. Euh, notamment euh, le premier boss du jeu, que j'avais trouvé génial à l'époque, et que quand j'ai refait le jeu, j'ai toujours trouvé aussi excellent. Donc ça, c'est une, une très très bonne chose. Vous avez vu, hein, notamment d'ailleurs dans les combats j'ai la possibilité de récupérer de l'énergie quand je je tue certains certains adversaires donc ça c'est à savoir. vous voyez là je vais récupérer justement euh, directement une nouvelle arme le sniper donc euh, qui est voilà un fusil sniper comme vous, vous pouvez vous en rendre compte c'est pas bien compliqué c'est assez explicite d'ailleurs au niveau du du nom des du nom des armes après au niveau de la de la réalisation euh, du titre comme je vous disais Malheureusement il a mal vieilli donc je ne saurais que trop euh, vous le conseiller en version HD, euh, même si à certains moments le framerate a peut-être tendance un petit peu à chuter, c'est vrai que déjà à l'époque il faisait un peu ramer euh, ramer un peu la PS2, euh, parce que voilà c'était pas forcément euh, évident non plus que l'animation euh, tienne la route dans cette débauche d'effets visuels à l'époque, je précise bien à l'époque, euh, ce qui rattraperait vraiment le, les choses, c'est que les cutscenes elles étaient vraiment euh, superbes dans le titre, franchement, aujourd'hui, elles sont encore très regardables, il n'y a pas de souci. Euh, même si ça a perdu un petit peu de sa superbe, comme je vous le disais, dans les cinématiques, euh, ça reste tout à fait correct euh, dans l'ensemble. Les environnements, c'est un petit peu euh, pareil, à l'époque, ça déchirait, mais aujourd'hui, on voit quand même que c'est assez sombre, il n'y a pas une, une distance euh, d'affichage énormissime, euh, les environnements sont relativement assez vides, et comme je vous disais, voilà, moi ça m'a fait penser à ça. C'est vrai que quand j'ai j'ai rejoué là, on dirait un jeu de PS1 en fait qui a été porté euh, sur PS2. Euh, J'imagine qu'à l'époque ça devait pas être non plus évident euh, de modéliser des villes entières. Euh, vous avez vu d'ailleurs là par le... Je suis une... une... un petit aparté. Vous pouvez être directement rechanger de zone par le biais du menu Start, euh, sauvegarder ou avoir accès à la map si ça peut vous aider. Mais donc voilà, du coup... euh... A l'époque, voilà, euh, j'avais pas l'impression, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on remarque bien, on a l'impression que c'est un projet qui a, qui a carrément été créé euh, dans l'idée de partir sur, euh, sur une base, sur la PS1, et au final, euh, qui a été transposé un petit peu sur PS2. Même si, voilà, euh, le remake HD fait les choses de manière très très propre, ça reste quand même assez vite dans l'ensemble. De euh, toute façon, voilà, à part GTA 3 qui a vraiment révolutionné le jeu vidéo... dans dans la création de villes, etc., ou même Driver qu'il avait fait à son époque, euh, on n'est pas du tout à ce niveau-là dans les villes de, de Zone of the Enders, et c'est un petit peu dommage. Je pense qu'après, ils ont aussi essayé de, de privilégier quelque part la fluidité, euh, le dynamisme, l'animation des effets spéciaux, euh, plutôt que la taille des maps. Euh, mais bon, un juste milieu, quelque part, aurait été peut-être quand même euh, plus apprécié, euh, sur un titre comme ça euh, à l'époque tout simplement concernant l'OST pour terminer à peu près là-dessus euh, l'OST est plutôt, plutôt bonne j'ai trouvé dans l'ensemble euh, et puis elle, surtout elle est vraiment vraiment dans l'esprit il euh, y a plusieurs personnes qui ont qui ont participé notamment euh, euh, Noriko Ibino euh, c'est lui qui a composé en fait euh, le thème de Snake Eater je sais pas si vous voyez celle lequel, le fameux thème un peu James Bondien de Snake Eater qui est juste excellent. Mais il a également bossé sur, euh, sur MGS, sur d'autres MGS, sur Bayonetta, euh, dans l'ensemble. Donc c'est vrai que tout ce qui est euh, OST est plutôt pas mal. Il euh, y a beaucoup euh, de musique, notamment euh, d'ambiance euh, dans le jeu. Et moi j'ai trouvé ça euh, vraiment excellent, ça met dedans, euh, les musiques euh, très euh, orientées de Jap passent extrêmement bien, donc c'est une très très bonne pioche en ce qui concerne l'OST, c'est vraiment euh, du bon boulot euh, pour ce Zone of the Enders tout simplement. La traduction du jeu euh, US est plutôt bonne dans son ensemble. Les voix sont, sont bien choisies. Je trouve que la voix de, de, de Léo Stenbuck euh, tombe tout à fait juste. Après, je pense qu'ils auraient pu quand même inclure le doublage origi original. Euh, ça aurait renforcé un petit peu ce côté Jap, ce côté un peu manga, euh, ce côté animé. Euh, puisque voilà, ça aurait vraiment pu nous mettre encore plus dedans. Euh, mais malheureusement, voilà. On a eu le droit qu'au doublage US, et même dans cette compil HD, pas possible. Quoi. À la limite, je serais curieux de tester la version Jap pour voir un petit peu au niveau des voix euh, des voix Jap ce que ça donne. Côté contenu, il n'y a pas grand chose à, à débloquer, euh, malheureusement. Alors attention, je joue avec mon micro, il n'y a pas grand chose à débloquer. Euh, mis à part un mode de joueurs, c'est-à-dire c'est des battles en arène, hein, tout simplement, une fois que vous avez terminé le jeu... C'est pas énorme euh, comme contenu à débloquer, mais bon voilà. Une nouvelle fois, ça a toujours le mérite euh, le mérite d'être là. Euh, J'ai trouvé ça bien quand même. à l'époque, on y avait joué un peu, mais c'est vrai qu'on n'y avait pas passé trois euh, piges euh, sur ce mode battle. Euh, on avait terminé le jeu, je crois que même on l'avait... Peut-être même pas gardé. Euh, si je me souviens bien, on a refait un tout petit peu, mais bon, euh, vraiment euh, très très très vite fait. On s'était pas attardé sur euh, sur le titre, euh, si bien que d'ailleurs euh, sa suite Zone of the Enders 2, euh, on n'y a pas joué du tout à l'époque, alors qu'elle a amené à euh, l'améliorer quand même pas mal de points euh, négatifs euh, du premier volet. Vous voyez là, carrément, je peux saisir en fait le un des mechas pour le tabasser après ça fait partie des petites variantes de gameplay, je peux aussi concentrer mon tir dans une grosse boule d'énergie et leur balancer justement euh, directement sur eux, donc ça c'est pas mal aussi, franchement, il euh, y a quelques petites variétés, mais vous voyez ça reste quand même assez basique hein, dans, dans le système de, de combat de ce Zoé, tout simplement. Donc ouais je vous disais c'est vrai que du coup les, les défauts du jeu euh, ont fait qu'on n'y on, on est pas resté, on s'y est pas attardé sur cette licence et c'est bien dommage parce que le deuxième épisode euh, lui euh, corrigeait quand même pas mal de problèmes de, de son aîné donc de ce premier volet de la, de la série Zone of the Enders avec notamment une durée de vie améliorée, une, une ambiance encore meilleure. Un jeu moins répétitif et puis surtout un design cette fois-ci qui a été fait totalement en cel shading. Donc ça, je suis assez curieux euh, de voir ce que ça donne euh, sur cette série. Et vu que voilà, j'ai la compile la compile HD, bah, je suis très très très très impatient euh, de voir ce que peut donner euh, bah, justement Zone of The Enders en cel en shading. Quoi qu'il en soit. Euh, moi c'est une, une expérience qui m'a marqué dans ma vie de joueur, je m'en souviens, euh, ça reste quand même un des jeux qui nous avait mis euh, l'une de nos premières baffes euh, sur PS2 avant l'arrivée de tout un tas de gros titres qui ont suivi ce, ce jeu là, euh, Season of the Enders, il a ouvert la voie en quelque sorte un petit peu au, au bon jeu de la PS2 parce que c'est vrai qu'au départ on se faisait quand même un petit peu chier, il faut bien le reconnaître. Mais bon voilà, euh, je ne saurais que trop recommander pour les fans de Kojima qui ne connaissent pas le titre euh, et qui se sont toujours posé la question que vaut Zone of the Enders Écoutez, c'est une expérience courte mais assez euh, intense euh, que vous pouvez faire totalement d'une traite sur une après-midi donc ça c'est plutôt cool aussi euh, et je ne peux que vous recommander si vous aimez les mangas et, et les animés japonais euh, de tester ce, ce titre là écoutez je pense qu'on se retrouvera pour une dernière vidéo euh, de cette série de vidéos dédiée un peu aux, aux vacances euh, aux vacances de Noël euh, on se retrouvera pour une dernière vidéo très très très prochainement euh, bah, la semaine prochaine normalement et puis après on reprendra le, le cours normal des vidéos dès la rentrée Mais écoutez c'était Yoshi pour Yoshi Zero TV, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me raconter un petit peu vos anecdotes euh, sur ce titre, si vous en avez, si comme moi, vous aviez un peu acheté le jeu à l'époque, euh, surtout pour la vidéo, euh, la démo de, de Metal Gear Solid 2, si vous aviez aimé euh, ce titre, si vous avez fait le deuxième volet, euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, ou à partager la vidéo, à liker, à mettre un petit commentaire, vous savez que ça fait toujours plaisir euh, de pouvoir vous lire et vous répondre. Je vous dis à la prochaine, tchuss